Salut les boys, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui. Je vous fais la review numéro 193, un produit de la marque Soleil et non Soleil. Il n'y a pas de L à la fin. Le Libéré, le produit avec CBD. Toujours un plaisir. Euh, le Libéré est le produit avec le plus haut taux de CBD possible. On peut avoir jusqu'à 20% de CBD. Euh, la compétition, il y a certains produits qu'on peut avoir jusqu'à 18, jusqu'à 19, mais le libéré, c'est le seul qu'on peut avoir jusqu'à 20 Par contre, on peut avoir entre 10 et 20, donc un très très très gros jeu de CBD. Si on commande par la poste, on peut avoir des mauvaises surprises, s'attendre à avoir un très haut taux à 18, 19, 20, mais finalement seulement recevoir 10 Donc encore une fois, si vous êtes intéressé au libéré, Peut-être euh, se rendre en succursale, ou peut-être euh, essayer de savoir là, si on commande sur le site internet, là euh, c'est quel pourcentage qu'on va recevoir. La seule façon de savoir ça, c'est si un de vos amis se l'est commandé et puis qu'il vous dit le pourcentage, j'imagine que vous allez avoir le même pourcentage si vous commandez dans la même semaine. Ça fait longtemps que je l'ai, euh, j'étais supposé de faire cette vidéo-là avec quelqu'un, euh, mais cette euh, chère demoiselle a cancellé le rendez-vous. Euh, elle ne pouvait pas, beaucoup de travail. Donc finalement, on ici. Euh, là ici, ce produit-là a quand même été enveloppé là, le 14 août, euh, septembre, octobre, novembre, décembre. Cinq mois euh, que le libéré là, est dans ce contenant-là. Le libéré, c'est du Treasure Island, hein, l'île au trésor, c'est le vrai nom de la variété. Euh, quand on regarde sur le site de Leafly, c'est un produit avec CBD. Euh, avec un gros, gros, gros taux de CBD par rapport au taux de THC, là, qui est vraiment minime. Euh, quand on regarde sur le site de Leafly, on nous dit 5 pour 1 et 15 pour 1. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu ou si c'est deux phénotypes différents qui pourraient donner deux Treasure Island différents. Donc, euh, ici, j'ai 0.63, même pas 1% de THC. 0.6, même pas 1% de THC. Et 14 de cbd 13.95 donc 14% de cbd c'est vraiment très très bien là euh, surtout si on a des mini problèmes d'anxiété par contre encore une fois sur le site de l'ifli on nous dit on ne le recommande pas pour l'anxiété euh, même pas 50% des gens le recommandent pour l'anxiété seulement 45% donc même pas une personne sur deux mais on nous recommande le Treasure Island là, sur le site de Leafly euh, pour, trois, euh, pour trois petits problèmes. Euh, si vous avez des problèmes de nausée, euh, si vous avez des problèmes, là, euh, ça diminue l'inflammation. Si vous avez un mal, là, ça diminue l'inflammation. Et puis si vous avez un inconfort physique, ça pourrait vous faire du bien. Donc exactement, si on regarde sur le site de la SQDC, un petit peu différent pour les arômes, euh, on nous dit euh, floral en troisième lieu. Mais les deux premiers, c'est épicé et citronné. Sativa, euh, citronné, ça va ensemble en général. Et cariophyllène, ça des fois, ça peut nous jouer des tours. Là. Euh, beaucoup de produits de tweed, hein, la compagnie Canopy, euh, a beaucoup de produits avec cariophyllène. J'aime pas cet arôme-là. Par contre, il y a le cariophyllène avec le pink kush de Grell. Euh, J'aime le pinkouche de Grel, mais je l'aime moins que le San Rafael. Et puis le pinkouche de San Rafael, c'est pas le finale, mais le Myrcen. Euh, je voulais remercier un de mes abonnés là, qui m'a envoyé une information euh, sur Instagram qui provient de Leafly, que je vais essayer de vous en parler un peu plus tard, qui nous explique qu'il y a 4 ou 5 euh, sortes de gazis. Euh, c'est un très beau graphique que le, la personne m'a envoyé, là. Euh, c'est un, un je bien m'exprimer un diagramme un, un diagramme avec toutes les terpènes et puis euh, il nous indique là, que les les cinq sortes de gaziers différents ben les terpènes étaient peut-être un peu plus étaient différentes l'une des, des autres donc chaque terpène était un petit peu expliqué là, chaque euh, goût gazé était vraiment expliqué je vous en reparle plus tard donc si le Treasure Island le plus haut taux possible, le THC, on peut avoir jusqu'à 20, euh, 25,90. Est-ce que c'est un bon prix? Écoutez, l'année dernière, au début de la légalisation, on sait que la produit soleil n'utilise euh, pas beaucoup d'électricité pour faire pousser le cannabis. Ils utilisent beaucoup le, le soleil euh, à travers leur serre. Donc, euh, ils sont capables d'avoir des coûts inférieurs pour, faire, pour produire du cannabis. Mais depuis... Euh, la compétition a vraiment diminué les chutes de prix, vraiment vous connaissez euh, EXO qui sont rendus à 20$ donc vraiment en bas du 25,90$ et puis EXO c'est vraiment euh, poussé en serre avec des lumières et on a quand même du, de la bonne qualité soleil un petit peu plus euh, gonflé, un peu plus fluffy euh, souvent on a ça dans les sativas et peut-être un petit peu plus de branches, encore une fois c'est normal d'avoir des branches dans le cannabis par contre avec euh, plusieurs compagnies, on n'en trouve pas de branche. Euh, Puis là, 25,90$, euh, on est rendu avec Dubon à 25$. Euh, les compagnies, la compagnie re avec des, com des produits à 15,60$, 16$ et 10 sous. On a aussi le, la compagnie La Batch. On hein, sait La Batch, ce n'est pas euh, une sorte de cannabis, mais bien une marque avec... Euh, le produit 3,5 hein, vous connaissez le produit 3,5 de la compagnie la batch ça ici c'est à 17,90$ euh, 8$ de moins là, que le libéré je vous parle du libéré mais c'est quand même, quand même le, le produit avec le plus haut taux de CBD possible mais je parle un peu plus de soleil là, à 25,90$ euh, soleil ils ont 4-5 produits il y en a seulement un seul qui est à 18,90$ il sort du lot, euh, je ne me souviens plus c'est lequel, là? je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais il y a seulement un produit de soleil qui est à 18,90, tous les autres sont à 25,90. Écoutez, je pense que c'est le temps d'ouvrir ça. Ah, écoutez, euh, Good Supply, c'est moins cher que soleil, Exo, Exo. Euh, même Purple X Chemo hein, de la compagnie Emerald Health Thérapeutique à $19,80. C'est moins cher que ça. Donc, l'année dernière, euh, Soleil était très bien à cause du prix. Parce que tout était très cher. On s'appelle les produits Exo. Pardon, euh, tout était dispendieux. Euh, le Temple, le temple, le produit avec CBD à 21$. Euh... TWD, hein, on sait il y a Tweed, mais aussi TWD, hein, les produits mélangés de Canopy à 23 et 30, euh, les produits Trailblazer à 23, 60, ainsi de suite, ainsi de suite. Là j'ai des produits ici là, Aurora à 24, 40, les produits Namasté aussi à 24 et 60. écoutez je, je veux arrêter, mais je je suis un peu surpris là, des baisses de prix comme ça. Finalement ça finit là. 25,90, posé avec CBD, on roule ça, j'ai 14% de CBD, et puis les arômes, là, on nous dit ici, là, épicé citronné floral. Couper mes ongles, pas évident, alright les boys? Ça, a, euh, ça a des arômes, plusieurs arômes. Oh. Très bien, rapidement comme ça. J'ai pas regardé les tricômes. Euh, on a une belle cocotte ici. Une belle cocotte côté grosseur. C'est givré, mais beaucoup moins là, euh, que qu ce qu'on a connu dernièrement. Là, avec euh, le jangui de 7 acres. Vraiment, là, ça ne se compare pas. Euh, mais là, ici, 25,90. C'est du beau cannabis. Mais ce n'est pas super gros tricot. Mais c'est un très beau cannabis. Euh, écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 12 cocottes. Euh, ici, j'ai 5. J'ai 6, 7 cocottes là, qui qui est plus gros là, que, que les fameux petits bouts popcorn corn Écoutez, 25,90$, mais il ne faut pas se tromper, hein? ce n'est pas 18,90$. Ce n'est pas un produit good supply, c'est un produit soleil. Donc, 25,90$, on s'entend pour 26$. On va fumer ça. Pour l'arôme, euh, ce n'est pas super agréable, c'est agréable puis désagréable. C'est comme euh, une petite touche de cariophilène là-dedans là, pour tout scraper le goût. Non, je tripe pas, mais ben. Ça ben. euh, penser encore peut-être là. C'est quoi les... Il n'y a pas la terpène du Great White Shark. Euh, je le sens partout, ce maudit Great White Shark là, man, Avec le Shark Shock CBD, là, j'ai l'impression que j'ai, je respecte ça tous les jours. Je vais le fumer. J'en fume un. il ah, n'y a aucun THC là-dedans, là. Aucun THC là-dedans. Alright, j'espère que tu as vu ça un peu sur mon plateau. Là, que ça a l'air. On va essayer de garder euh, les belles cocottes là, pour euh, Instagram, les boys. Allez vous abonner. On est rendu à 1200 sur Weed Indicomand. C'est super cool, là, 1200 euh, sur Instagram. Je suis super content. Ma story, ma story, ma story. Les boys ont cliqué sur ma story. Alright. You, le bouchon. On va le trouver plus tard. Il est ici. Fait 14% CBD. Hein, on ne pas. Mais ça, ça, ça relaxe. Ça détend. Euh, ça n'a aucun, aucun buzz. Là, comme une aspirine. Comme une silénol. Alright. Bon, c'est jamais. Pour que ça arrive dans la vidéo. Ok, on met ça sous peau. Alright, les boys. J'utilise toujours ce grinder-là ici, les boys, mais quand j'essaie un premier joint, je veux vraiment pas qu'il se mélange avec mes autres compartiments, vous savez. Bon, cariophilène il y là-dedans bro, il n'y a pas de floral là-dedans je trouve. Il y a un petit bout de citronné bien bien loin, puis cariophilène qui embarque. Le cannabis, c'est un beau petit cannabis il est très beau. Il n'y a pas de petites feuilles alentour, même qu'il n'y avait pas de branche. À 26$, à cause de la compétition, il faut quand même qu'on ait un produit quand même de qualité. Donc, je vais pouvoir vous dire, là, si le 14% est efficace, euh, comme je vous ai dit, là, euh, passer une mauvaise journée au travail, euh, disons, euh, la fin de ma journée. Passer bon, une belle journée, mais pas la fin. Vraiment minime, le niaiserie. Fait que. Euh, on va fumer ça, puis on va voir si la petite niaiserie, euh, je vais m'en colisser plus. Parce que là, je m'en ça un peu, mais pas assez. Alright? Donc, on essaye du CBD, le libérer, le Treasure Island. 14% de CBD, 13,95 pour être plus ici. Donc, est-ce qu'on va s'en crisser de mon petit problème, oui ou non? Toi, je sais que tu t'en crises, mais moi, m'en crise pas assez. Il est moins pire que je pensais. Pour le goût. Il est vraiment moins pire que je pensais pour le goût. Il est mieux, finalement. Il ne goûte pas beaucoup. <coughs> Ça swim facilement, je trouve... Euh... Il goûte pas... Euh... Ça sent quelque chose, c'est sûr, mais euh... il goûte pas euh, trop fort le, le carryphlene. Je trouve qu'il brûle vite. Je fume aussi une après l'autre C'est vrai que ça, je le fume vite aussi. Pas de THC, parce que ça te ralentit pas là. Tu sais, genre, j'ai pas de THC là dedans. Je souris tout le temps, man. Je souris tout le temps quand je fume du CBD, man. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça me fait rire de fumer quelque chose qui a pas de THC. Je sais pas, man. C'est drôle de fumer, du pote qui bosse pas. Puis tu sais d'avance qu'il bosse pas, tu sais. Et dans le temps, quand ça ne pas, t'en voulais pas. Là. On connaissait pas ça du CBD. Là. Tu sais, je ris. Tu penses -tu que je m'en câlisse toute ma journée? Tu sais. Je suis crampé, man. Je m'en de toute ma journée, là. même si ça m'a été. 14%, c'est vraiment plus efficace que 8 pour le CBD. Je n'ai pas fumé le joint, là. Au complet euh, c'est pas désagréable ok euh, c'est vraiment moins désagréable que sa senteur je trouve qu'il sent ordinaire mais quand tu le fumes euh, ça, ça va ça va que, pas de THC système si le CBD à 25,90 il euh, y a beaucoup de cbd là, qui sont plus dispendieux que ça le 27, 28, 29 des 36$ là, avec Tokyo Smoke. Tokyo Smoke, ils ont un produit avec CBD. Euh, parce qu'il faut que être voir ça. 25,90$. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont moins chers que ça pour du CBD. Euh, j'ai pas remarqué les arômes, tout ça. Mais euh, c'est le taux de pourcentage. Tu peux avoir jusqu'à 20$. J'ai eu 14$. Euh, quand tu es en face à la succursale, tu as le 14$. Puis tu l'autre à côté à 8. Il faut arrêter de dire aussi, là, qu'un un taux de THC est très élevé, que le prix devrait aller avec. Parce que lui-là, si on a euh, une possibilité d'avoir jusqu'à 20% de CBD, il devrait être le plus dispendieux. Parce que c'est lui qui peut avoir le plus de CBD. Mais ça n'a ça rien à voir. Il brûle très rapidement. Euh, L'humidité, je pense que c'est quand même euh, très bien, hein? C'est quand même très bien l'humidité, puis pourtant j'ai eu ce contenant là, ça fait 4 mois. C'est pourquoi que les autres sont capables, avec le petit cire de sécurité là, euh, différent des autres celui-là, je ne sais pas si c'est ce cire là, mais ça ne s'écrase pas comme en poudre. C'est pour ça que le soleil, on n'est quand même jamais déçu, euh, toujours un peu surpris. Mais là, peut-être qu'on aimerait peut-être avoir une petite baisse de prix là, grâce aux compétitions, à la compétition. Mais s'ils sont capables de les vendre, eux autres, peut-être qu'ils ne baisseront pas le prix. Hein? C'est pas des fous. Mais on a tellement dit que soleil c'était bien. Parce que c'était dans les bas de gamme de prix. Mais là, un an plus tard, c'est encore bien. Mais si les autres sont moins chers, sont capables d'avoir la même qualité qu'eux autres. Tu comprends? All right. mais comme je te dis, je te parle de la compagnie Soleil, parce que lui, c'est un produit avec CBD, il est peut-être un peu différent des autres. Il peut peut-être se permettre de mettre ça à 25,90, parce qu'ils peuvent se dire, regarde, nous autres, on a un gros taux de thc -BD. Mais s'ils sont capables de mettre un soleil à 18,90, pourquoi les autres ne sont pas aussi à 18,90? On le sait qu'ils utilisent moins d'électricité. On le sait qu'ils sont capables d'avoir des coûts de production moins élevés. Soleil, euh, ça appartient à Afria. faut pas oublier aussi que qu'Afria a Riff. On, aussi, Afria a Good Supply. Et aussi, Afria a acheté Broken Coast. Donc, Afria, c'est vraiment là, une très grosse compagnie. Une très grosse compagnie, Afria. Je suis en train de passer à ma journée au travail. Voici efficace. Puis oui, c'est efficace. Oui, c'est efficace. Pour les petits problèmes d'anxiété. C'est sûr que là, il y a pas de THC. Pour ceux qui n'aiment pas le THC, c'est excellent. Ceux qui fument du THC, je vous suggère. De mettre un petit peu de cannabis avec du THC régulier. Un THC là, 15%, un THC que vous êtes habitué avec. vous le mélangez un petit peu. 50%, 50%, 50% de ça, 50% de l'autre. Ou peut-être moins de THC. Un quart, trois quarts. Un tiers, deux tiers. Ça va être mieux. Vous allez buzzer une petite affaire. Mais le CBD, il va, il, ça, va, ça va travailler mieux. OK? Le THC fait travailler le CBD, le CBD ralentit le THC, ok? Ça va ensemble les boys. C'est pour ça que des fois quand on fume, on mélange plein de cannabis ensemble, mais le buzz est mieux. Parce qu'on dirait que toutes tout, les terpènes touchent à toutes. On est en train de découvrir ça les boys, ok? Les cannabinoïdes et tout ça. Alright les boys, donne-moi un pouce, va t'abonner à mon Patreon, ajoute un t-shirt de Winman, j'attends le facteur, il en reste pas beaucoup. Et puis on se revoit très bientôt les boys dans une autre vidéo. Merci beaucoup, ciao!